Bonjour à tous. Euh, écoutez, je suis ravi de vous, de vous retrouver pour cette nouvelle série de, de Web Corner. Alors vous savez que la mission de Ségos, euh, outre l'accompagnement des projets de transformation et le développement des compétences, c'est aussi d'organiser et de partager une veille euh, sur son environnement avec ses clients et partenaires. Donc la fonction de ces web corners, c'est bien sûr celle-là. Et pour cette fois, le, le fil rouge, hein, le, le thème fil rouge qu'on a choisi, c'est celui de l'innovation euh, managériale. Et les questions qu'on tentera d'éclairer autour de ce sujet, c'est euh, en premier lieu, est-ce qu'il y a déjà un enjeu d'innovation Alors si on est là, on peut penser que oui, bien sûr, il y a un enjeu d'innovation, mais il s'agira de, de qualifier davantage cet enjeu, c'est-à-dire euh, pourquoi innover et dans quel but innover, sachant qu'il ne s'agit pas évidemment d'innover pour innover, C'est pas une fin en soi. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'innovation Est-ce qu'on parle de, de logique de rupture, d'innovation disruptive, ou est-ce qu'il y a plutôt un enjeu d'évolution Et puis enfin, comment innover, sachant qu'on le sait, hein, c'est toujours facile de s'ouvrir aux idées nouvelles, mais c'est beaucoup plus difficile de s'affranchir des idées anciennes. Donc voilà toutes les questions qu'on va, qu va adresser durant, durant ce Web Corner. Euh, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réagir hein, au fil de l'eau et poser des questions. Euh, en fonction du temps, j'essaierai d'y répondre en fin d'intervention. Et si c'est pas possible, j'y répondrai euh, a posteriori euh, par mail. Euh, pour démarrer, euh, ce que je voulais vous proposer, c'est d'introduire le propos par un mini-sondage, euh, sachant que là, vous êtes nombreux en ligne, mais avec des, des profils différents. Parmi vous, il y a des managers, Alors, soit managers de managers, soit managers opérationnels. Il y a aussi des représentants de la fonction RH. Et ce que je voulais vous demander, c'est quand vous, quand vous observez en fait, l'évolution du management sur les cinq dernières années dans votre environnement à vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire quoi Alors, première option, j'ai envie de dire good job, plus que jamais la fonction manageriale est intéressante, valorisante, et rien de mieux pour se sentir utile et reconnu. Euh, deuxième option, c'est de plus en plus dur, et parfois j'ai envie de lâcher l'affaire tellement c'est difficile, complexe, inconfortable. Et puis, troisième option, ben, je Perçoit pas vraiment d'évolution dans l'exercice de, de la fonction. Euh, alors, la tendance qui se dégage c'est assez partagée. Alors, pour certains d'entre vous, c'est manifestement de, de plus en plus dur. Euh, la majorité euh, trouve une vraie motivation, manifestement, dans l'exercice de, de ce job. Euh, et très peu ne perçoivent pas d'évolution dans l'exercice de, de, de la fonction. Euh, je vais vous proposer de sortir là du, du, du sondage. Euh, alors. Pour ceux qui ont, qui ont le sentiment que les, les choses sont de plus en plus dures, on peut, on peut le comprendre parce que ce qu'on perçoit là depuis quelques temps, et je ne sais pas si de votre côté c'est des choses que, que, vous, que vous percevez également, euh, il y a un bruit de fond, il y a un bruit ambiant euh, qui montre que le, le management est sérieusement chahuté en ce moment. Euh, et ce bruit de fond qui a pris une ampleur particulière en deux, 2015 euh, peut aller parfois jusqu'à une forme de bashing de cadre hein, euh, entre la promotion du self-management du modèle sociocratique qui est incarné par les entreprises libérées euh, et puis un certain nombre de plaidoyers euh, qui mettent finalement le management sur le banc de l'accusation comme principal responsable de la déresponsabilisation euh, ou comme principal responsable de la destruction de valeur dans les entreprises. On voit bien que la remise en cause est parfois euh, radicale et parfois brutale et en ce qui nous concerne, on considère qu'elle est bien trop radicale pour être tout à fait juste. Alors certes, on va le voir, les modèles traditionnels fondés sur la pyramide, le fait hiérarchique, le commandant and control montrent leurs limites. Mais selon nous, plus que d'une révolution, voire même que d'innovation, le management a surtout besoin de juste innovation. Et je reviendrai dans un instant sur ce principe de, de juste innovation. Alors pourquoi je dis ça Parce que finalement, quand on, quand on se met en veille sur ce qui est publié, sur les différents articles, les différentes publications, les différentes émissions relatives au management, on voit qu'il y a un mouvement de remise en cause donc assez binaire qui nous présente la situation un peu en noir et blanc, en mettant en opposition d'un côté le management traditionnel, le management d'hier d'une certaine manière, avec sa pyramide, avec sa division du travail, avec sa hiérarchie, et puis euh, le management d'aujourd'hui, le management euh, moderne euh, 3.0, fait de réseaux, de coopération, d'intelligence collective, etc., etc. Euh, Donc pour nous, le diagnostic est, est, est un peu en trompe-l'œil, euh, et c'est une vue en trompe-l'œil qui est probablement renforcée par euh, les multiples communications qu'on a pu avoir autour du, du concept d'entreprise libérée qui était à son apogée euh, en 2014-2015. Bon, toute cette communication euh, massive sur ce, ce, ce paradigme euh, tout à fait nouveau d'entreprise libérée peut contribuer à nous donner une vision du monde euh, en noir et blanc. A l'occasion d'un prochain web corner on reviendra hein, plus précisément sur euh, le, le concept d'entreprise libérée qui, pour le coup, constitue une vraie innovation, euh, mais une, une innovation euh, disruptive. Euh, Là, ce qu'on vous propose, c'est peut-être une vue, une vue plus nuancée. Euh, qui consiste à adopter la logique du « et » plutôt que, que la logique du « ou » parce que, bah, qu'on le veuille ou non, euh, en termes de management, c'est difficile la plupart du temps de s'inscrire en rupture. Euh, 99% des entreprises sont quand même fondées sur une logique pyramidale. Euh, le fait hiérarchique, il est là. Euh, les logiques de commande et de contrôle sont bien présentes. Euh, donc, ça nous paraît compliqué d'engager de, de, de vraies ruptures. J'y reviendrai un peu plus tard. Euh, ce qu'on peut partager, par contre, c'est peut-être que certains d'entre vous l'ont fait ou l'ont vécu. Hein, un certain nombre de nos clients, dans le cadre de programmes... De, de développement manageriaux on fait venir des représentants d'entreprises de, libérées ou organiser des learning expeditions par rapport à ça euh, et en fait le, le retour d'expérience est intéressant parce que ce que ça produit la plupart du temps une fois passée euh, la phase de, de séduction bah ce que ça produit c'est surtout beaucoup d'interrogations chez les managers qui se disent bah, je fais quoi avec ce truc là quoi, parce que euh, le modèle est difficilement reproductible dans la plupart des, des environnements et euh, l'autre question que ça peut générer c'est une question qui relève davantage de la suspicion c'est euh, c'est quoi l'intention euh, cachée de nous présenter ce modèle en point de référence sachant que tout le monde a quand même bien compris une chose c'est que la réalité des entreprises libérées c'est qu'il n'y a plus de manager donc par rapport à ça euh, nous on croit peu au fantasme du grand soir hein, euh, qui consiste à s'affranchir de manière radicale et en rupture euh, de la logique euh, pyramidale et c'est la raison pour laquelle on va plutôt parler de juste innovation. Euh, sachant que l'enjeu de la juste innovation, bah, c'est de composer avec euh, les paradoxes de toute organisation. Hein. Dans toute organisation, il bah, faut vendre, vendre et produire. Et pour vendre et produire, bah, on a besoin d'une certaine forme d'ordre. On est dans le champ du compliqué. Il y a besoin de hiérarchie, il y a besoin de process, il y a besoin de, de territoire, d'autorité de, de, et d'exécution cohérente. Et parallèlement à ça, on a aussi besoin et de plus en plus de s'adapter en permanence. Là, on est dans le champ du chaos, du complexe, avec un besoin de sens, de coopération, de transversalité, de liberté et d'initiative au plus près des opérations. Donc ces deux, ces deux réalités, elles cohabitent, hein, elles ne s'opposent pas, elles cohabitent, même si la cohabitation est parfois un peu difficile. Euh, et en tant que manager ben, vous, vous êtes certainement confronté à ça, euh, vous allez devoir euh, euh, conjuguer ces deux, ces deux réalités là avec tantôt des problèmes, des situations problèmes pour lesquelles euh, vous avez avec certitude les solutions euh, à apporter parce que vous disposez de l'expertise nécessaire ou dans votre environnement l'expertise permet de résoudre le problème, là on est dans le champ du compliqué et le mode managerial le plus adapté relève de la logique d'exécution et parallèlement à ça, ben, vous êtes aussi confronté à des problèmes complexes, c'est-à-dire des, des problèmes, des situations sur lesquelles vous n'avez pas avec certitude de solutions euh, toutes faites et personne dans l'environnement n'a avec certitude les solutions toutes faites et là vous avez probablement intérêt à sortir du schéma traditionnel du command and control pour euh, mettre en place les conditions de l'intelligence collective et de la coopération de façon euh, à construire des solutions euh, idoines aux, aux problèmes euh, posés. Donc on voit bien qu'il s'agit de conjuguer ces deux, ces deux dimensions c'est un paradoxe à gérer. Et pour nous, l'enjeu de la juste innovation, c'est quelque part comment limiter les effets négatifs de la pyramide pour adresser la complexité. Sachant que... Euh, on sait que, on peut dire hein, que le, le meilleur système pour déployer une stratégie et pour exécuter les choses conformément et en cohérence à ce qui est attendu, bah, c'est la logique de l'ordre, c'est la logique pyramidale, mais on sait aussi que c'est le pire système pour décider dans la complexité, innover et s'adapter avec agilité. Et on voit bien que le curseur, plus le temps passe, plus le niveau de complexité augmente, et plus un des enjeux, bah, c'est bien d'être en capacité euh, d'agir dans l'incertitude, euh, dans un environnement de plus en plus, euh, de plus, de plus, en plus euh, instable. Donc l'enjeu le, le, d'innovation, de juste innovation, il porte là-dessus, comment limiter euh, les effets, euh, les inconvénients du schéma, du schéma pyramidal, sachant qu'il va falloir faire avec, euh, et que par ailleurs... Il y a une réalité qui s'impose à nous hein, euh, et qu'on pourrait euh, appeler la nouvelle normalité euh, si en tant que manager par exemple, vous avez le sentiment d'être de plus en plus confronté à des changements permanents avec un empilage, des projets de transformation à accompagner euh, si vous avez le sentiment de faire plus de devoir faire plus et mieux avec moins euh, si vous observez aussi euh, des évolutions dans la relation à l'autorité avec euh, peut-être des, des, des parties prenantes des personnes, des collaborateurs moins, euh, je cherche le mot euh, dociles d'une certaine manière, si vous observez tout ça et que vous attendez un nouveau scénario bah, probablement de pas pas parce que c'est la nouvelle réalité, c'est une nouvelle normalité, il va falloir faire avec. Et ça, forcément, ça nous invite à réinterroger nos pratiques et à réinterroger les modèles de management. Donc quand on parle de, de juste innovation, euh, comment euh, innover ben, le, le principe, là, il va consister à, à agir sur euh, ce qu'on pourrait appeler les architectures invisibles de l'organisation pour en quelque sorte limiter les inconvénients de la logique pyramidale et en agissant sur ce qu'on peut appeler des architectures invisibles, à savoir un certain nombre de, de, de facteurs, de paramètres qui viennent réguler le, le système. Alors, Ce que je vais vous proposer, c'est de, de zoomer sur ces différentes architectures invisibles à travers quelques illustrations d'innovations managériales. Euh, en commençant par le, le fait d'organiser des échanges euh, pour construire et décider dans la complexité. Euh, sans, sans nommer l'entreprise, hein, puisqu'on n'a pas la possibilité de, de, de la nommer, euh, sachez que c'est une entreprise pour le coup très pyramidale, très euh, hiérarchique, euh, voire euh, quelque part presque militaire, euh, qui est aujourd'hui confrontée à une nouvelle donne réglementaire, à savoir que bah, cette nouvelle donne réglementaire a un impact considérable sur son business puisque sur un secteur d'activité, la conséquence c'est une perte de 40% du, du volume d'affaires. Donc quelque part cette entreprise doit réinventer son business model, doit développer de nouveaux services, euh, probablement inventer aussi de nouveaux métiers. Donc là on nage en pleine complexité, on est en plein chaos. Euh, les dirigeants, euh, bien sûr, n'ont pas la solution toute faite hein, aux problèmes posés et le corps social est très fortement euh, impacté, évidemment, par ce, par ce changement. La démarche qui a été engagée et qui s'inspire des démarches d'intelligence collective qui font partie des innovations managériales intéressantes, c'est une démarche qui s'appuie sur une méthodologie qu'on appelle les forums ouverts. J'aurai l'occasion d'y revenir lors d'une prochain, prochaine conférence. En synthèse, ça a consisté à mobiliser l'ensemble du corps social, à savoir 600 personnes, pour produire des graines de projets visant à répondre à cette nouvelle donne business. Euh, ce que ça produit, c'est tout à fait euh, intéressant en termes d'engagement, d'une part. Euh, la qualité des graines de projet qui émergent est euh, parfois absolument euh, étonnante. Et là, dans ce cadre-là, le boulot des dirigeants, hein, qui pourtant à la, à la base, hein, encore une fois, sont bien partie prenante d'une entreprise extrêmement pyramidale, bah, ça a d'abord consisté à prendre conscience de l'enjeu de lâcher prise. Voilà, On n'a pas la science infuse et euh, euh, c'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on est plus éclairé que le reste du monde sur les, euh, sur les réponses à apporter à, à cette situation. Donc leur boulot, ça a consisté à organiser en fait une, une démarche euh, d'intelligence collective, à s'engager sur la prise en compte de l'ensemble des graines de projet qui, éma, qui émergent de, de ce processus euh, participatif, Alors, sachant qu'il y a des graines de projet qui se transforment en projet, puis il y en a d'autres qui sont abandonnées. Simplement, l'engagement des dirigeants, c'est de revenir systématiquement sur les initiateurs de ces projets. De ces projets pour leur faire part de, de leurs décisions de manière euh, pédagogique. Et outre la richesse hein, de la production, euh, ce type de démarche est extrêmement apprenant également pour le management, qui dans ce type de démarche va être positionné non pas en tant que manager hiérarchique, mais davantage comme facilitateur, servant leader, et c'est un processus en fait de, de, de développement qui contribue aussi à revisiter la posture euh, managériale. Donc ça c'est une illustration euh, qui, qui est représentative d'un des enjeux aujourd'hui, c'est face à la complexité, face à des problématiques très complexes, chaotiques, sur lesquelles il n'y a pas de solution préétablie, une logique d'innovation managériale qui porte sur les démarches d'intelligence collective autre levier d'action pour agir donc sur ces architectures invisibles les rites et les pratiques donc là l'idée c'est de se dire par rapport à nos enjeux, si par exemple un de nos enjeux c'est de développer davantage d'agilité, si c'est de libérer les énergies, voire libérer simplement la parole au sein de notre environnement ou encore la coopération quand on regarde les rites et les pratiques en place est-ce que certains de ces rites est-ce que certains de ces rites et pratiques méritent d'être interrogé Est-ce qu'il y a certains rites à réinventer Est-ce qu'il y en a à abandonner Voilà le type de questions qu'il est utile de se poser en termes d'innovation managériale, euh, sachant qu'un des principes qui sous-tend euh, l'innovation, notamment lorsqu'on lorsqu touche à l'évolution des postures, euh, le principe qui sous-tend en tout cas nos interventions, hein, c'est de se dire que c'est pas en pensant autrement que l'on fait autrement, euh, c'est bien en faisant autrement que l'on pense autrement. Et pour illustrer le propos, euh, je prends l'exemple d'une entreprise qui elle aussi euh, a dans son ADN une, une culture très, très hiérarchique hein, et très pyramidale, qui simplement aujourd'hui est confrontée à un enjeu qui est de, de libérer les énergies au plus près des opérations du fait de l'évolution de l'exigence client, qui a pour aussi enjeu, comme enjeu de, de développer le parler vrai ils avaient un rite, ils ont un rite en place hein, qui s'appelle le rodeo. Euh, donc le Rodéo c'est un des, des, des membres du, du top management qui descend dans les unités à fréquence régulière, c'est une business review en quelque sorte euh, quand on parle de, de Rodéo, on se doute bien que ça risque de secouer un peu hein. donc la façon dont ce rite était conduit mettait les gens sous stress euh, de telle sorte qu'ils passaient des heures, des jours, euh, voire des nuits à préparer euh, euh, ce grand oral, qui était vécu comme un grand oral où le management euh, se positionne en tant que censeur, comme juge de la bonne action ou de la mauvaise action de, de ses équipes. Donc l'idée là, c'était de bouger les lignes non pas sur le, le rite en lui-même hein, qu'on a nommé différemment, mais sur la façon dont ce rite euh, était conduit. Et ça s'est traduit par euh, des travaux de, de préparation en amont, en atelier avec les managers hein, responsables de ce rite. Euh, ensuite, il descendait euh, auprès des équipes pour euh, conduire à l'action de manière différente de ce qu'ils faisaient par le passé avec un débriefing à chaud à l'issue de, de chacune de leurs de leur business review. Et ce qu'on observe, c'est que c'est une bonne façon de, de, de bouger les lignes dans une logique qui est finalement une logique très orientée « on the job ». Euh, et le on the job justement on considère que c'est un bon levier euh, d'innovation lorsqu'il s'agit de faire évoluer des choses assez molles qui relèvent de la posture, Alors là je vous ai mis une illustration euh, d'une démarche de, de développement qui va dans ce sens-là là on est dans une entreprise où il y a un enjeu pour le management de déployer auprès des équipes une nouvelle stratégie euh, et l'idée est de déployer cette nouvelle stratégie euh, selon des ressorts un peu différents euh, du passé euh, et pas uniquement dans une logique de comment un contrôle, mais bien dans une logique d'embarquement qui consiste à donner envie et à créer une, une, une vraie dynamique d'équipe autour de cette stratégie. La façon de travailler sur le sujet, ça a été de travailler en atelier, en amont, avec les managers concernés, qui ensuite redescendent auprès de leurs équipes, mettent en application ce qui a été travaillé en atelier et qui là aussi font l'objet d'un débriefing à chaud après leur séquence On the Job. Et le constat euh, partagé hein, avec le client, c'est que ce sont des leviers euh, d'innovation modestes, certes, mais qui bougent les lignes de manière tout à fait euh, tangible. L'autre élément d'architecture euh, invisible sur lequel on peut agir, hein, ce sont les règles. Euh, quand on parle de règles, euh, bah, ce sont par exemple les règles d'appréciation, ou les règles du jeu qui viennent réguler en fait, le fonctionnement euh, humain de l'entreprise. Bah, si par exemple euh, vous êtes confronté à un enjeu de coopération, dans, des, dans un environnement pyramidal, voire matriciel, qui intrinsèquement peut plutôt inviter au repli sur soi plutôt qu'au partage et à la transversalité, les règles font partie des éléments du système qui, qui est intéressant de réinterroger. Quelles sont les règles qui facilitent ou freinent la coopération Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles règles d'appréciation, notamment à inventer, pour faciliter ce schéma de, de, de, de, de coopération donc voilà, ce sont quelques exemples euh, qui viennent illustrer le fait que euh, quand on parle d'innovation manageriale, il ne faut pas forcément attendre le grand soir, euh, euh, pas nécessairement s'inscrire dans des logiques de rupture, ce n'est pas euh, réaliste. Et à la question, finalement, à la question de savoir euh, si euh, l'innovation manageriale euh, constitue un enjeu de compétitivité, ben, la réponse est oui, parce qu'on l'a vu dans la nouvelle normalité, ben, il est nécessaire de générer la confiance, il est nécessaire de, de favoriser l'engagement, de garantir le bien-être, de développer l'agilité, d'organiser la collaboration, d'encourager également la, la créativité. Tout ça, cette nouvelle normalité est une nouvelle donne qui induit ça et ça, ce sont des leviers de compétitivité euh, aujourd'hui. Pour autant, est-ce qu'il s'agit de développer des logiques disruptives à l'instant à l'instar des approches sociocratiques de type entreprise libérée, la réponse est évidemment pas nécessairement. Et dans une démarche à la fois pragmatique et raisonnée, on privilégie donc une juste innovation qui ne nie pas le bien fondé du schéma tra traditionnel, qui reste extrêmement adapté à des logiques d'exécution. Et Il y a pas mal de, de travaux qui restent prescrits hein, dans la plupart des environnements. Euh, le but, simplement, c'est de limiter les inconvénients de, de, de, du schéma pyramidal dans des environnements de plus en plus instables et de plus en plus complexes. Lors de nos prochains web corners on aura l'occasion de zoomer en fait et d'approfondir de, de, en fait quelques, quelques schémas d'innovation. Euh, on reviendra donc sur l'entreprise libérée avec une analyse distanciée et critique de ce modèle. On fera également un, un zoom sur les démarches d'intelligence collective qui pour nous euh, constituent euh, euh, un vrai levier intéressant d'innovation managériale pour adresser la, la complexité. Et puis on fera un focus également sur une nouvelle approche d'accompagnement du changement qu'on appelle l'appréciative inquiry qui, qui constitue une forme de rupture par rapport aux, aux habitudes et aux modalités traditionnelles de, de, de conduite du changement. Voilà, je regarde s'il y a quelques, quelques questions dans le temps qui nous reste imparti. Je vois peu de questions pour l'instant. Eh bien écoutez, euh, s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de, de, de vous retrouver euh, lors d'un prochain web corner où, où on approfondira donc, le concept euh, de concept d'entreprise euh, libérée. L'appréciative inquiry, c'est quand, euh, quand l'appréciative inquiry Je crois que c'est en septembre. Euh, <rire> il est un... Dombidextrie, intéressant d'explorer la notion d'Ambidextrie organisationnelle, hein, tout à fait. Euh, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre, de votre attention euh, et au plaisir de vous retrouver euh, très bientôt. à bientôt, au revoir.